traditionnel mais je suis le bête du propriétaire, un contenu pareil. Alors, il y a un défi personnel en haut, de une réflexion. Je dois produire un contenu, fais-le phase tal web, c'est-à-dire il y a des rien qu'à l'avenir. Elle, dans universitaire, je n'ai pas en tête pour prendre mes vacances. pour la client, elle dit, vous voyez, moi là, j'ai je n'ai pas ça en tête. Et en tant que marque, je dois anticiper. Je dois créer le besoin, je dois attirer son attention. Je d'autres programmes je suis dans cette optique-là. Je suis un peu plus consommateur. Et d'ailleurs, la majorité des inscriptions. C'est magique, c'est de la génération de livres, beaucoup de prospects, des bases de données. Je m'adapte à une personne selon ce centre d'intérêt, etc. Mais je dois faire attention. Quand j'attire des visiteurs, je peux attirer des visiteurs, et ou elle a déjà fait une phase de décision, voilà peu importe. Euh, cette cible-là, oui. c'est que marketing, au bout d'un mois je vais avoir des leads, etc. C'est vraiment dans la continuité. C'est vraiment le fait de nourrir la relation avec les leads, de nourrir ces leads avec des, des informations pertinentes. C'est le fait de produire de contenu tous les semaines, tous les mois, c'est le fait d'imaginer une stratégie inbound. Et elle donne ses fruits dès le lancement allez on euh, a un procès il est déjà en fait décision a décision donc il va répondre à une publicité et les va acheter nos produits et donc, il est fait les 7 étapes et de quelle mesure on peut avoir le comparatif des sites, des logiciels qui font ça et ça et ça. Donc ça va dépendre. donc euh, Je vais avoir des, des résultats, oui, mais tri je suis en train de nourrir la relation avec les base de On va faire une phase inverse Donc on a un outil qui, qui, qui peut nous permettre de créer des personnes. Par la suite, créer du contenu de qualité. C'est-à-dire faut pisser le contenu des articles de blog, des PDF, des, des, des publications sur les réseaux sociaux. Quand je suis sur Facebook, on peut dire qu'il y a des vidéos d'autres vidéos. Il y a déjà un calendrier, il y a des photos où il y a des Selon le retour d'Algema, tu vas voir qu'il y a des interactions et selon ça, je fais une optimisation. Je dois les orienter. l'audience accepte tous les mercredis. fais le Facebook, par exemple, là, donc, mais je dois les les mercredis. Je des informations accepte, pertinentes ou te calibrer, bien les phases d'achat. je dis ma communication produit, produit, produit, acheter, acheter, acheter, acheter, acheter. Non, on ne peut pas acheter. Oui. Ça marche. Transition avec les cest Elle a essayé. J'ai créé le newsletter. Yes selon le profil avec un je veux créer un contenu mais juste je le crie et on traduit les N à Bhishnav, les Bhishnav et les contenus des Bhishnav. Oui et non. j'ai créé le Pyle Person. Donc c'est la première étape. La deuxième étape, je vais créer le contenu. Je vais créer le contenu par rapport à quoi Par rapport à liste liste de Person que j'ai créées. Et par rapport aussi les phases de décision, il stratégies de création de contenu. Je les trois contenus, ils ont la phase OL. Par exemple, pour Anaïs, je trouve un des trois articles où il y a trois articles, trois contenus, je phase de considération. Il y a trois autres contenus, même devis, même demande de rendez-vous. Tout contenu est bon. Que ce soit l'indicateur l'article, le PDF, il y a contenu. Donc, il y a A, contenu que je vais envoyer à et ainsi de suite. Donc, comme ça, je vais avoir une idée assez claire. Je vais vous donner le contenu, mais je vais vous donner un contenu personnel, une un peu de temps. C'est vraiment un tra travail qui, qui me pousse, c'est plutôt une, une réflexion. Donc, une création de contenu de qualité, créer un calendrier des contenus. Bien sûr, vous n'êtes pas votre contenu, de allez directement à l'école Créer un contenu parfait pour votre alliance, d'où le travail sur les, les, les, les buyers de personnes. Euh, les articles doivent être optimisés pour le SEO. Moi, j'ai une étude de mots-clés. on j'ai mené une étude avec personnel. Par exemple, un article sur les centres de formation. Donc, étude de mots-clés. je cherche un ou les mots-clés les plus tapés, les plus recherchés par les internautes sur Google. Et pour ça, je peux utiliser le planificateur de mots-clés Google. Par exemple, il y a un article sur les mots-clés aux alentours des mots-clés avec le contexte. je fait ma, par des recherches mensuelles? alors peut-être que formation, 60 000 recherches sur la formation de l'année dernière. On pic de recherche en septembre. On le pic de recherche avec les données démographiques. C'est des personnes âgées de A, etc., etc. Donc je dois utiliser ces outils qui vont me faciliter le travail. Donc trouver des titres et des sujets les hana habitent comme des, enfin, des liens hein, voilà, top research euh, all top ou voilà google suggest. la tendance la formation l'arbre qui a par exemple des exemples. Et c'est comme ça que tu vas Trouver les titres, ouais, les sujets, pas les, les, les articles. Qui m'a Google Suggest aussi, qui m'a Google Genre. Analysez les stratégies de vos concurrents. Aussi, si je suis une nouvelle marque, elle ouais, est une marque ancienne, je trouve que mes ils diffusent en termes de contenu. Voilà, le contenu que le plus apprécié. Quel type de contenu ils produisent le plus. Par exemple, on a des centres, ils disent, ils vont aller les vidéos. vidéo vidéos, tu as 30 secondes, voilà, une minute, il y a beaucoup de vidéos. Il y a très peu d'articles. Je, je vais analyser ça. Pour analyser les concurrents, là, à Google Alert, mais ça me permet, je je votre contenu à la selon des alertes que je crée à la Google Alert. SIMRash aussi, c'est par rapport aux mots-clés. Au DigiMind euh, également. Donc, ça m'a aidé à haute suite, qui me permet de voir dans le flux, dans les publications, dans les concurrents. Moi, je trouve que les concurrents, ont une publication par jour, plus que trois publications par jour. J'essaie d'analyser les trois publications, les interactions, les, quel type de contenu, et si je peux adapter pour ma cible les trois publications par jour. Donc j'essaie surtout d'analyser. AdWords AdWords. Aussi, bon, AdWords c'est plutôt qu'il y a des prévisions à les budget aussi. Mais le planificateur de mots-clés, il, il L'important c'est d'avoir des recherches Par rapport à la création de, de contenu. Euh, mettre en place un site web optimisé. qu'on a dit qu'il n'y a pas tous les sites web. Tous les points de contact la voilà, digital de la marque sont importants. comme c'est les points de diffusion en terre. Donc il faut avoir un site web optimisé, il faut avoir des blocs. Là, même en infographie, malheureusement, j'ai pas pu la récupérer. Et oui, plus tard, je hâte de mettre sur le slide, je vais le slide. Eh, il y a pas de souci. Euh... J'ai je suis... je créé ça pour... spécialement pour aujourd'hui. des exemples de stratégie, c'est mon terrain, c'est la meilleure partie que j'adore. C'est ce que je fais aujourd'hui à Litfox. donc le qui site web optimisé, donc y a le contenu, à un vision, une offre claire, une navigation fluide et bien sûr le site il doit être responsable il y a des recherches à le mobile il y a des gens qui utilisent les tablettes femme les android femme les ios donc je dois préparer mon site web pour tout ça elle a dit je veux bien passer Abdelkader le site web mais il y a pas beaucoup le site web c'est comme c'est comme chez toi avant d'inviter des gens tu vas me dès que je t'ai chantier, je Je t'ai Je Je peux pas. Je Je ne peux pas. Je Je C'est la même chose. Il y a quelqu'un qui est Il y a quelqu'un brisé. Je ne peux Donc, ça ne à pas. Donc, je dois apporter beaucoup d'importance. Si tu l'expérience utilisateur. Je, je peux faire appel à des professionnels comme des agences, etc., bah, tant mieux, ça va me gagner du temps, bien sûr, j'ai y a des de l'argent. Si je ne peux pas, il y a toujours des outils. la fenêtre à voilà, WordPress en tant que CMS aujourd'hui. Le CMS, c'est le Content Management System, c'est un système de gestion de, de contenu. WordPress, c'est effectivement, aujourd'hui, qui se forme à j'ai essayé moi-même de créer un site sur WordPress, mais ce n'était pas sorcier. C'est vrai que les femmes, avant, j'ai acheté des animaux demain je vais pas rappeler les détails mais si je que ce Google comment créer un site web sur WordPress dans les vidéos de un site web donc il faut pas bah, il faut essayer il faut pas dire mais des... ça etc comme il faut professionnel idéalement quand on fait appel à des professionnels mais pour commencer vous pouvez aujourd'hui créer ce outil vous-même ou vous avoir votre blog personnel pour écrire Trouve-toi un sujet que tu maîtrises très bien, tu vas créer un blog et tu vas commencer à créer du contenu. C'est un business aujourd'hui le fait de créer du contenu. Euh, par exemple, moi je peux créer un blog qui parle de marketing automatisé. Je partage mon expertise avec euh, les, les, les personnes. Et le but, puisque déjà j'accompagne des entreprises euh, pour justement implémenter des stratégies en leur marketing, voilà, leurs stratégie commerciale je partage mon expertise versus tu t'abonnes à ma liste pour recevoir plus d'informations. Le jour où tu te sens prêt, où elle a un besoin imminent, tu vas directement voir dans ta tête, tu es abonné à, à ma liste, tu es en train de devoir mes contenus, tu trouves ça à, à, à, à, à ça t'aide beaucoup, c'est important, etc. Donc ce qu'on appelle la, la notoriété, l'image voilà, de marque, pour à la fin trouver des, des prospects, etc. Voilà, je vais venir juste sur la cible de la marketing automatisé. À la fin, il y a des logiciels comme Hotspot, Litfox, Mailchimp, etc., qui peuvent solliciter mon blog. J'ai beaucoup de visites des personnes qui sont intéressées de marketing automatisé, qui vont dire voir ben, ce que tu peux insérer. Tu peux insérer des logos, par exemple, ou alors, il y a quand les qui viennent fournir de l'inscription à mon site, euh, tu peux joindre mon programme d'affiliation donc gagner, par exemple, 20%. De revenus carrément à la communauté via l'inscription, mais si. Donc je peux rentabiliser ce que je suis en train de faire, comme une création de contenu. J'essaie juste de, de vous ramener l'idée d'essayer. C'est vraiment l'avenir et malheureusement on n'a pas ça On ça n'a pas beaucoup de blogs de création de contenu, etc. Je vois ça plus le bac principalement. Et la majorité de, des clients aujourd'hui que je que je gère, c'est des personnes qui ont déjà un boulot. Et il me dit, ohlala, je veux l'afficher comme voilà, peu importe. Mais il a son euh, petit site web de dropshipping, Winnie euh, Bear qui fait les produits. Voilà, il a un blog qui fait voilà, comment chasser des papillons printemps. Il a des visiteurs où il est en train de rentabiliser. Ça part toujours d'une petite idée donc là on l'optimisation du site web donc là on est allé à l'école to action CTA, les visiteurs des visuels et des vidéos un temps de chargement rapide ça c'est très important pour le site web que a un temps de chargement on a une campagne ads donc surtout en fait le mobile Il devient a rare mais le technique il y a l'ad de Facebook ou je termine les pages Facebook ou là il y a le navigateur qui est avec donc toutes les pages, pour toi, je euh, te euh, crois je m'en ai directement. Ou pas, je dis que c'est juste temps de chargement. Et vous savez, aujourd'hui, euh, selon les, les statistiques les marques elles sont en train de perdre jusqu'à 40%, 40 du trafic que j'ai à la site, juste même si je suis en train de chargement. Je suis en train de pour avoir 1000 clics. Je 4000 en train de faire un million d'euros. Je suis l'anniversaire de la web de l'événement Pira partout sur la radio, sur Instagram Facebook, il y a ce site de de de de de de de vous Soit le site mobile n'a pas été bien Soit ils n'ont pas fait appel à des professionnels, non, des agences, madame... Je pas voulu dire ça, mais je suis une marque où je dépense des milliers et des milliers انا pour un événement où je concours انا je انا انا انا انا radio où le donc je ramène des visiteurs où ouais. l'on a une autorité où l'on n'a pas eux Le but c'est d'avoir une base de données normalement. Donc base de données de contact. On a des bases de données qui dépassent les 30 000 contacts. 30 000 contacts aujourd'hui, il y a une base de données. Le plus important les le marketing, c'est d'avoir une base de données. Avoir une base de données, ça me permet de travailler dessus, ça me permet de segmenter, ça me permet de m'a déjà qui fait ou je dois le contenu il est téléchargé ou je dois un next step. ma le le meilleur moyen pour avoir une base de données c'est de la qualifier vous-même maintenant la marque moi dit je t'aime je t'ai que des bases de données ou la terre des bases de données mais là on qu'on est fait de routage d'email ça il faut pas le faire c'est une base de données qui n'est pas qualifiée là a que le sms là là qu'est-ce Anaïs, soit la Thierry, ou la Chou, a... on les centres d'intérêt. Ce qu'on appelle un corps de mail. Le corps de mail, c'est d'envoyer une campagne de mail vers une audience qui n'est pas qualifiée. Tu espères, elle, tu vas récupérer quelque chose Je ne peux pas. J'espère. Par oui. contre, tu as fait oui. le marketing automatisé. je peux, Par exemple, l'Indienne un, a une base de données de 30 000 contacts. où elle a juste une marque qui a une, une dizaine d'années d'expérience ou la base de données je peux commencer par une première campagne, je me présente en tant que, que marque, bonjour, vous, étiez, vous avez démontré de l'intérêt envers notre marque, est-ce que vous voulez toujours recevoir des informations de notre part Donc à la fin, une base de données, on a le premier campagne segmentation, par exemple. de ce que vous êtes intéressé par le produit ou Et je vais créer préalable une landing page, pour demander plus d'informations de cette personne. Donc, avec une action pareille, je vais qualifier les bases de données que j'ai. À la fin, je vais avoir des landing pages par offre. Donc, ce je, C est... C est... C est okay. je vais vous dire que vous avez un offre et que vous avez un offre. Ou vous avez un offre, il n'existe plus. C'est OK, vous avez un unsubscribe ou je ne veux plus communiquer avec vous, etc. Ça me fait gagner de, du temps. Quand vous avez un prospect avec une base de données qui ne veut pas de mes services, vous avez un offre. Le jour où il va changer d'avis, il va me, me, me retrouver. Ou ouais, elle, elle, je vais le retrouver dans la phase où elle a fait le contenu. Il y a une marque qui est déjà construite, qui est déjà sur le marché. Oui. Il y a une petite boîte. Oui. Une nouvelle marque sur le marché qui fait juste oui. Et il y a des segments qui sont en train de se Il y a des nouvelles marques, qui il des bases de déjà. Il y a 10 personnes par exemple. Il y base de données. Tu peux qualifier la base de données. Un simple exemple qui me permet d'avoir des contacts, c'est le cas le concours. Tout simple, tout bête. Je crée une landing page qui va ajouter un concours où je vais offrir l'un de mes services. Une ordre de conseil de mes services. Voilà, il qui a une valeur ajoutée et je crée une campagne, bien sûr les mecs le mandiche euh, euh, ancienneté donc trafic donc moi qu'il y le référencement naturel à le trafic le plus qualifié ou le, le, le, le référencement naturel et aussi bien sûr le, payement, euh, le, le, le référencement payant il me permet de, de faire des, euh, des critères de ciblage euh, très fin donc, hein, en tant que marque, je peux commencer par un simple jeu concours. Un, ça va me permettre d'avoir de la notoriété. Ma marque, je vais te faire boule de neige. Hat à 50 euros, ou 100 euros pendant une semaine ou un de deux semaines à la Facebook, ça va me ramener, bah de des résultats. Alors, je vais faire ouais. boule de neige. Enfin, parce fait les conditions, tu euh, t'attends dans l'inscription, tu invites, tu peux parrainer un autre ami. À la qualification de base de données. Donc, puisque je vais offrir l'un de mes services, la personne doit partager avec moi ses coordonnées, bien sûr, pour que je puisse lui faire gagner, et aussi d'autres informations. Moi, en tant que centre de formation, je peux demander à l'étudiant d'avoir euh, une information à la le diplôme de l'Inde, ou l'intention, les métiers qui l'intéressent, des choix ça me permet de segmenter encore plus avec une action très simple qui me coûte trois fois rien offrir un service, par exemple panier moyen, je dirais panier moyen que ce soit des produits ou des services Et le client, je suis d'accord par exemple, chenales, mm -hmm. ou, ou dinar, il y a 100 dinars quand il a pas ou c'est 100 dinars, il y a juste le budget de la personne la vie, je vais offrir ces 100 dinars par exemple mais à la fin je vais avoir beaucoup plus de, de, de retour, je vais avoir des prospects mais elle vous passe d'eau, là des prospects qui veulent acheter là tout de suite etc etc donc une simple action, elle peut me permettre de bâtir ma première base de données donc ça c'est un point aussi sur le site web il y a des campagnes, marketing marketing des campagnes, des visiteurs, je dois créer par exemple une stratégie pop-up donc un pop-up simplement pour proposer l'inscription à la newsletter. une stratégie pareille c'est 5% des visiteurs, donc 5% des visiteurs que je récupère immédiatement comme aussi les landing pages, je y a une stratégie euh, C'est un exemple de stratégie marketing c'est une stratégie qui repose sur la création de contenu vers le client plutôt on vers le client aussi l'échange d'informations, le lead scoring, le lead nurturing, le marketing automatisé, etc. ça c'est un exemple de stratégie d'acquisition en plusieurs étapes. Euh, comme j'ai choisi en plusieurs étapes, comme ça, une seule stratégie m'a un peu compliqué. Qui maintenant je mets, stratégie, je peux bâtir voir ouais, des, des stratégies. Donc, euh, le but de la stratégie, c'est l'acquisition. L'acquisition, c'est avoir des, des prospects enfin, de côté. Donc, pour commencer, il faut attirer, de, attirer du trafic. Donc à la site web, le premier canal de conversion, voilà, d'acquisition, le pop-up. Donc moi, je, le centre de formation à Bidou, j'ai une nouvelle offre, mais j'ai besoin d'avoir euh, beaucoup d'informations de site on trois étapes. Il y a Stratégie d'acquisition en plusieurs étapes. Après, en tant que centre de formation, j'ai besoin de plus de plusieurs informations de chez les clients. Donc, à l'étape il y a le pop Donc, le visiteur, j'ai le site web. Donc, c'est une stratégie donc j'imagine Qu'est-ce que je, je vais faire Quelle étape Donc, la première étape, le visiteur, il a atterri sur mon site web. À où euh, d'acquisition l'action voilà, En général, elle est le pop fait le pop-up, je vais lui annoncer qu'on offre, par exemple, une formation gratuite, un abonnement d'une année, des les formations en termes, par exemple. C'est des stratégies qui marchent des maillards après dans le data. Donc le pop-up, il m'annonce cette information. Fait le pop-up, bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'appel à l'action, le bouton intéressé, je clique. Si j'ai cliqué dessus, donc je parle directement l'étape 2. Donc l'étape 1, elle généralement le papa, je vais demander juste l'adresse e-mail. moi je suis formulaire, je vais pas Donc je juste l'adresse mail le nom. Je préfère récupérer aussi le prénom. Dans les communications, on aura besoin de le prénom. Bonjour monsieur. Donc personnalisé. Donc une fois il <imitation> y a une inscription, Des gens qui sont inscrits déjà, Vous avez reçu un email, de compagnie. Que je vais le, je le temps,